Bonjour, je suis Vincent. Salut, moi c'est Rémi. Et nous sommes le panier d'à côté. Choisir nos producteurs, c'est très simple. Déjà, on va à leur rencontre. On s'y est en Ile de France à la rencontre des petites fermes. Euh, on goûte leurs produits, on échange avec eux. Une fois qu'on se rend compte que les valeurs qu'ils véhiculent sont exactement les mêmes que les nôtres, c'est-à-dire des produits frais, sains, sans pesticides, sans engrais chimiques et surtout de bonne qualité, bah, on crée un partenariat avec eux et on propose leurs produits directement au magasin. Chez nous, on trouve de tout. On peut trouver des produits frais, donc des fruits, des légumes, des œufs. Euh, des très bons fromages, d'ailleurs on a été réalisé euh, après l'inauguration. Autant que des produits secs, on va trouver des confitures, des huiles, des jus, euh, des petits produits cosmétiques, des confiseries. Avec l'ouverture de la boutique, on propose des produits un petit peu différents comme euh, la volaille les volets qu'on a juste derrière. C'est des poulets qui sont élevés à minimum 130 jours hein, alors que dans le commerce, euh, Classique, les poulets fermiers sont à 90 jours, donc c'est de la vraie bonne volaille fermière. Ainsi que des produits laitiers, notamment du lait, du beurre, des yaourts, qu'on va chercher directement dans les petites fermes après récolte. Au départ, notre projet, le panier d'à côté, c'est un simple site internet sur lequel on pouvait commander les produits frais du dimanche au jeudi, et être livré vendredi et samedi. Et on avait pour ambition de s'installer plus durablement vers une boutique physique. Du coup, ben... Grâce à la municipalité qui nous a aidé à trouver un local, on a pu s'installer et proposer de nouveaux produits. Le panier d'à côté, c'est l'occasion pour euh, nous de faire découvrir au anciens des produits fermiers de qualité et surtout de notre région.